Et de retour à ces 88.1 et 106.7 avec notre invité, Serge Gauthier. continue sur le même sujet, Serge? Oui, alors donc, euh, j'essaie toujours en lien avec le, le procès euh, Corneau, avec toute cette identité-là qui, euh, qui est intéressante. Entre autres, dans celle qu'on euh, a… Euh, je parlais des corporations, je vais finir un peu là-dessus. Donc, euh, c'est… Moi, je vais des professeurs d'université, par exemple. Euh, je n'aimerais pas non, Laurent, hein? mais euh, ils me disent oui, c'est vrai qu'il y a des métiers. mais je ne peux pas le dire. Donc, tu sais, on a, on a une, une opposition plus politique contre nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne voudraient pas. Je pense que le gouvernement du Québec n'aimerait pas investir. Quand ils ne peuvent pas sortir d'argent, hein, ils n'en sortent pas. Et, mais ce n'est pas normal que pour des questions financières, des gens soient brimés dans leur identité. Ça, c'est inacceptable. Alors, une des, euh, des lignées qui était intéressante qu'on avait trouvée ici dans la région de Charlevoix, euh, tout à fait inattendue quand même, c'était, et euh, on les retrouve beaucoup au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, euh, c'est après la conquête. Après la conquête, nous, on a eu des soldats écossais qui se sont établis dans la région. Alors, entre autres, il y a eu des mecs et particulièrement des Blackburn. Non. Ça, c'est une des familles qu'on retrouve beaucoup encore au au Saguenay, au lac Saint-Jean. Et eux, bien évidemment, euh, ils étaient protestants. Donc, euh, ils ne pouvaient pas facilement se marier avec des femmes catholiques. Le curé arrivait et disait, ben là, vous devez vous convertir. Il y en a que ça ne leur tentait pas de se convertir. Alors, oui. qu'est-ce qu'ils faisaient Ils se tournaient vers les Indiennes. <rire> et donc, ils ont eu euh, une descendance comme ça, avec des... On avait le nom de l'indienne en question que le monsieur Blackburn a, avait euh, et aussi euh, euh, plusieurs autres familles je me souviens pas des McLaren Mais McLaren est assez important il était installé dans le coin du port au percy et par la suite ça a été vers le Saguenay alors donc eux, lui a eu vraiment une, une descendance euh, métisse et ça euh, lors du procès c'était assez amusant parce que euh, il y avait l'expertise des Inuits hein, qui étaient contre nous les, les communautés autochtones Indienne, pure, comme ils disent, euh, il, il était contre nous, contre notre cause métisse. Et euh, l'avocat, qui, qui était un personnage un peu ridicule, selon moi, euh, avait nommé une ancienne députée de Chicoutimi. Et il disait, Bien, écoutez, euh, Madame Blackburn, euh, elle ne peut pas être une Indienne parce qu'elle était députée, parce qu'elle est instruite, parce qu'elle est une personne qui, euh, qui a de la classe. Bon, <rire> imaginez, c'est discriminatoire. Le juge n'a jamais rien dit, pas un mot, hein? comme si, parce qu'on est métis, on est dégradé. Tu sais, c'est effrayant. Il euh, y a des métis. Puis là, l'autre était professeur de cégep. Il lui a dit, vous ne pouvez pas être professeur de cégep puis métis. Pas la même chose. Les métis ne sont pas instruits, ils n'ont pas de... Non, au Québec, on a beaucoup de gens qui ont, qui ont une origine, une identité métisse, qui sont... Euh, euh, des gens par tous les domaines, hein, des ouvriers, il y a des travailleurs, il y a des, des universitaires, il y a des professeurs, il y a des, toutes sortes de personnes. Ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on reçoit dans sa généalogie et euh, ça fait partie de ton héritage. Et ça, ça, souvent, ça, c'était fatigant. Euh, moi, je crois beaucoup à l'auto-identification métisse. C'est-à-dire que ouais. la première chose qui est importante quand je faisais des enquêtes, c'est est-ce que vous, vous reconnaissez comme métisse, premièrement? Hein? Puis, en général, je n'avais pas tellement de misère à identifier ça parce que les gens me disaient... Moi, je m'étais fait quelques critères, là, puis si ces critères-là arrivaient... Par exemple, s'ils me disaient, moi, il faut que je chasse tout le temps, il faut que j'aille à la pêche, il faut que... c'est dans moi, c'est dans ma nature, c'est dans le, Bon, j'ai un lien avec la forêt, j'ai... Euh, bon, ben, ça tout de suite en partant, ben, c'est clair, ils ont reçu ça de tradition. Et euh, bon, alors donc, euh, euh, c'est évident que vous avez le droit, à partir de ce que vous, vous ressentez. Et si vous trouvez des traces, ce n'est pas obligé d'être des traces euh, euh, 100 là, hein? ça peut être plus éloigné, plus rapproché. Mais si dans votre cheminement à vous, ça dit quelque chose, ça vous a inspiré, vous retrouvez, bon, autrefois, euh, Souvent, les gens nous disaient, au Saguenay, j'ai fait beaucoup d'enquêtes avec des, des, des Métis. et ils me disaient, ma grand-mère était une indienne. Bon, c'était pas reconnu dans ce là c'était vu comme une... Ah, à l'école, on se faisait traiter des petits indiens. Des petits... Euh... Bon, c'est ça. Alors, mais elle n'était pas, pas indienne nécessairement, sa grand-mère. Elle était métisse. Oui, mais on ne disait pas ça. On ne pouvait pas dire ça on disait indienne, ou c'est ça, c'est une identité cachée et c'est comme d'autres identités. Actuellement, la Charte des droits et libertés au, au Canada, là, là, qu'on appelle la Charte de Trudeau, ben, elle reconnaît des libertés à tout le monde, des droits à tout le monde. Pourquoi est-ce qu'elle a reconnu des droits à l'ouest du Canada puis elle ne les reconnaît pas dans l'est? C'est la même chose. Hein, les Métis, ici, ils se reconnaissent comme les Métis de l'Ouest. Ils, ils ont les mêmes niveaux de reconnaissance. Ils ont une culture propre qu'on peut identifier. Ça n'a pas rapport avec le territoire. Hein, ça pas rapport. J'en ai interrogé un qui venait de, du Saguenay, mais il était déménagé à Montréal. Puis là, il me disait, chaque automne, il faut que je parte. Il faut que je parte dans le bois. Il n'y a rien à faire. <rire> si interroge... Un gars qui est à Montréal depuis quelques années. Ou... C'est rare qu'ils vont dire ça. Hein? <rire> Ils vont peut-être aller à la chasse de temps en temps. Mais ce n'est pas comme quelque chose qui fait partie de toi et dans ta personnalité. Ça, c'est un élément d'identification très fort. Et on n'a pas le droit de refuser ça aux gens. Moi je dis, On n'a pas le droit de dire euh, ce que vous ressentez, ce que vous identifiez. Puis ensuite, vous êtes dans un groupe. Vous n'êtes pas tout seul. Là. Hein? Si vous êtes chez vous, dans votre miroir, vous êtes métisse, bon, correct. Là. Mais là, vous êtes dans un groupe dans le groupe, on vous reconnaît aussi. On dit, vous, ce que vous avez, c'est proche aussi de ce que d'autres ont. Donc, on fait communauté. Et on a le droit de le faire. On n'a pas le droit de se faire discriminer en disant, votre communauté a, a été apparue il y a 20 ans, est apparue il y a 10 ans, ou uh, votre groupe a été fondé en 2008. Bon, oui, 2008, ça ne veut pas dire que tout l'héritage n'est pas là. là. Il y a des groupes plus anciens aussi. Il y a des gens qui ont gardé la tradition. Mais ça reste une identité qui est marquée, une identité qui est, euh, qui est confuse parce que personne n'emploie au niveau légal, le gouvernement, il l'élimine de partout. Donc, on n'est on pas porté. Mais malgré tout ça, ici, par exemple, dans Charlevoix, je l'ai noté, là, les recensements, chaque année, ça monte des gens qui cochent Métis. Et ça, ça n'a ça pas fini de monter parce que là, ça se fait connaître. Malgré tout, là, malgré tout ce qui est dit contre les Métis, puis que des usurpateurs de droits d'Indiens, je ne sais pas si vous faites dire ça de votre côté, là. ici, ça a été terrible, hein? les groupes autochtones disent, bien écoute, vous n'avez vous pas le droit de prendre notre identité. C'est une identité conjointe, tu sais, il y a eu des... Prenez les... Ici, ils ont étudié les... le sang, moi, je pas tellement ça, utiliser ça, là, mais la communauté huron Wandake à, à Québec, ça donnait 99 francophones, pratiquement. Alors, ce sont des gens qui ont été liés ensemble. Et ceux qui sont sur les réserves et ceux qui sont en dehors, souvent ont des identités métisses communes. Hein, des purs indiens, là. Ça a été recréé. <rire> Parce que les communautés ont été décimées. Dans le procès, on l'a bien expliqué. Moi, j'ai essayé de l'expliquer, là, mais, tu sais, euh, les Montagnais ici, ils nouent, là. Au, sous, dans les années 1600, ils ont été décimés par une grave maladie et ils étaient presque éteints, les, les purs, purs, purs, nous Alors, tout d'un coup, là, il nous arrive la couronne, puis euh, euh, ils ont intégré les métisses. Je veux dire, habituellement, j'ai dit, chose très simple, si vous êtes un tout petit groupe, ben, c'est rare que vous intégrez un plus gros groupe. C'est le contraire qui se fait. Mais eux autres, ils acceptent ça. Ils sont presque disparus, mais euh, il n'y a jamais eu métisse, par exemple. Ah, ben oui, ils sont métissés, ces groupes-là. Les purs indiens, il y en a eu moins, mais des, des gens qui avaient des identités métisses, ben, il y en a eu beaucoup. Mais on ne les a pas nommés. Ils sont soit devenus blancs ou ils sont restés autochtones, mais très peu, parce que pour les, pour les communautés euh, inoues, c'est très, très peu. Après ça, ben maintenant, oui, là. Comme la langue et tout ça, bien souvent, ils l'ont perdu, ou ils l'ont pas. Alors, c'est pas si tranché que ça. C'est tranché par le système des réserves. Mais le système a... des réserves, il est très contesté. Moi, je, je connais une personne qui est avocat, qui a travaillé dans ça, et il dit, même Jean Chrétien avait envisagé de l'abolir, les réserves. Donc, euh, pas, pas une ouais. orale, oui. orale, ce n'est pas un absolu. L'histoire orale, est-ce que ça fait... Euh, dans le jugement, est-ce qu'il y a eu une partie de ça dans l'histoire orale de, de famille? Oui, oui, moi j'ai fait beaucoup de... Parce que nos, les communautés métisses, ça c'est un élément qui est bien important, euh, n'apparaissent pas dans les livres d'histoire écrites. Tu sais, les historiens, là, ils n'ont jamais raconté... Premièrement, euh, au Québec, je pense que c'est comme ça un peu partout au Canada, les historiens qu'on avait jusqu'aux années récentes étaient tous des prêtres. Hein? Ouais, ouais, ouais, <rire> Alors donc, les prêtres, eux, les Indiens, les sauvages, ils réglaient ça assez vite. Hein. On sait comment ça marchait. Là. Alors, ils arrivaient dans les baptêmes et puis euh, ils ne mettaient pas ça, mais tu sais, jamais, jamais, jamais. Alors, donc, ils mettaient des fois sauvages, puis des fois ils ne le mettaient pas. Le plus souvent, ils ne mettaient pas. Par contre, il y a eu un... C'est pour ça d'ailleurs que j'avais m'étais permis une citation. Dans le registre de Tadoussac, qui était tenu à l'époque euh, par les pères jésuites, euh, euh, on a relevé, et c'est un, un historien jésuite qui l'a relevé, il dit, euh, euh, il appelle ça le prestige des métisses. Il dit, du côté de Tadoussac, dans les baptêmes, registres, mariages et sépultures, c'est prestigieux d'être métisse. Donc, euh, il y en avait beaucoup. hein. Et généralement, ils deviennent des chefs indiens les Métis. Parce que les Indiens se disaient probablement, je ne sais pas, là, mais euh, on a un là, qui connaît un peu les Blancs, puis il nous connaît aussi, donc ça fait un bon chef, il est capable de négocier, ou, euh, tu sais, ça nous donne une... Euh, je ne sais pas que les Métis sont plus que les Indiens euh, euh, qu'on appelait sauvages à l'époque, puis qui est un Ontario. On n'a plus le droit de dire ça, sauvage. Vous allez me couper à la radio, là. <rire> C'est interdit. Mais c'était comme ça que les, les, les prêtres les nommaient. Alors oui. Donc, si on veut raconter l'histoire métisse. Il faut faire de l'histoire orale, donc il faut aller euh, rencontrer les gens. Euh, et moi, j'en ai fait beaucoup et ça, euh, c'est toujours intéressant. Et ça permet aussi euh, de faire une auto-identification. Ça permet de voir ceux qui, s'il y en a là, qui s'amusent à vouloir être métisse, Moi, quand je fais mon questionnaire, ça ne résiste pas longtemps. Je peux vous le dire. <rire> D'ailleurs, j'en ai jamais connu. Parce que pourquoi une personne qui n'a pas, pas de source autochtone, pourquoi est-ce qu'elle ferait ça? Les gens ne font pas ça. C'était même mal vu. Un blanc qui se disait autochtone, c'était mal vu dans nos régions. Ils cachaient ça, les gens. Alors maintenant, les gens ne le cachent plus. Ils, ils veulent être fiers de ça. Mais euh, euh, ils ne vont, vont pas le faire pour s'amuser. Ils vont le faire parce qu'ils le ressentent, parce qu'ils se le sont fait dire par les, leurs ancêtres et parce qu'ils ont des traditions, des pratiques, des, des approches qui sont qui sont différentes et puis que qu autres, pour eux autres, c'est important de privilégier ça, de revendiquer son identité. Puis euh, une identité n'enlève pas une autre identité. Hein. Vous avez une identité, vous pouvez être fier de ça et puis euh, vous avez le droit de le reconnaître. Alors donc, l'histoire orale, c'est la clé de, de, de la découverte de l'histoire métier. Hein. Il faut continuer d'en faire. Euh, au Saguenay, j'ai fait euh, de l'histoire orale avec des descendants euh des gens qui, ont, qui avaient été autour de Peter McLeod. Peter McLeod, c'est vraiment un Écossais, sa famille. Et donc, euh, son père, évidemment, était avec une blanche, selon ce, qu ce que je vous ai dit, avec une Indienne, parce qu'évidemment, comme je vous le disais, ce n'était pas toujours facile pour les Écossais. Il y en a qui devenaient catholiques parce qu'ils se sentaient obligés. Là. Oh, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, on comprend. Hein? Mais il y, y en a d'autres qui ne voulaient pas devenir catholiques. Alors, donc, Peter MacLeod, son, son père, est, il était descendant d'une mère indienne, autochtone, et euh, il est devenu un, un chef euh, très important. Il a même, euh, à l'époque, il y avait des moulins, c'est un homme d'affaires, c'était vraiment, euh, et toujours, toujours, toujours, toujours, il a été présenté comme métisse. Lui-même disait, je suis un métisse, et euh, c'est devenu, donc, un Finalement, il a été écrasé beaucoup par euh, William Price, le fameux euh, homme d'affaires anglophone qui n'aimait pas tellement ça qu'il se développe un, un clan métis dans le secteur du Saguenay et tout ça. Alors donc, euh, euh, moi, ce que j'ai fait, j'ai essayé de relever par les descendants de tout ça quel était ce clan-là et c'était très intéressant. Ça, dans les livres d'histoire, Peter McLeod, bon, ils vont le présenter comme fondateur de Chicoutimi, mais tu sais, jamais ils vont dire épiloguer sur le fait qu'il était Métis, il se revendiquait Métis et il y avait un groupe avec lui, donc un clan. Il disait « j'ai un groupe » et c'était des métisses avec lui qui travaillaient dans ces moulins, qui travaillaient avec lui. Donc, euh, euh, ça c'est quand même… Là, quand on est rendu là dans l'identité métisse, on est rendu loin. Hein? C'est pas une fantaisie. C'est le fondateur de, de Chipoutimi. donc ils sont dans l'histoire dans du Québec, du Canada. Et euh, on ne les reconnaît pas comme métisses, par exemple. Hein, on reconnaît que c'est un personnage. Oui. Alors donc, tout est à faire là-dedans. Il faut multiplier les, euh, les témoignages, laisser les gens parler aussi. C'est thérapeutique. Les gens sont contents de, de parler. Moi, j'en avais qui pleuraient, même certaines fois. Parce que ça a été dur pour beaucoup, hein, sur, la, sur la côte nord particulièrement. Moi, dépasser comme les gens qui habitaient là depuis quelques générations, on n'en trouvait pas gros qui n'étaient pas métisses. Ah ouais, euh, <rire> C'était tout des... Tu sais, les gens euh, en haut de bécamo jusqu'aux années 60, la route ne se rendait pas pratiquement. Puis même, on a trouvé euh, tout près de Blanc-Sablon, c'est la localité de Saint-Augustin. C'est un village métisse, carrément. Alors donc, euh, là, il y a eu des études anthropologiques. J'ai parlé au chercheur qui a fait la recherche. J'ai dit, est-ce que ce sont des métisses, les gens de Saint-Augustin? On m'a dit oui. Mais je sais pourquoi vous ne mettez pas dans votre rapport? Ben non. Je <rire> n'écrirai pas ça parce que là, je vais me faire, on va perdre des subventions, mettre mal vu dans le, à l'université. Mais, tu sais, c'est euh, assez terrible de voir ça. Mais soyons quand même fiers, même s'il si y a le blocus de, de, du jugement, Benford, un bon ça va tomber. Il y aura d'autres causes, il y aura d'autres jurisprudences. Il faut être tenace là-dedans. Pour ça, je dis, il faut beaucoup multiplier les recherches et euh, à force d'en faire, ben on va, euh, on va tranquillement, nous avoir notre, ce qu'on appelle en universitaire, un corpus. Donc, on aura un ensemble de preuves. Plus en plus qu'on va en avoir, et là ils pourront plus. Aller. Puis un bon jour, ils vont le prendre de supplément. Ils vont en rajouter d'autres. Moi, ça me donne une année de recherche. Je vais vous remplir un volume de énorme, mille pages au moins, avec des des occurrences métis. Euh, Voyez-vous, mais ils ne me le donneront pas, par exemple. Ils n'ont même pas accepté mon premier rapport. Alors, oh. donc, euh, il, y a, il y a du défi, mais il ne faut pas désespérer. Bon, vous, j fois, la, je viens de lire uh, votre article que vous avez, dans le quotidien là, la, cette semaine. Euh, vous avez fait des études à Sept-Îles, dans la région de Godbout, pour vous nous parler de ça. Là. Oui, c'est ça. Oui, Moi, c'est ça. Pour les, les procès en cause, comme l'association Métis de la Côte-Nord, ils, euh, ils ont aussi, eu fait un procès pour faire reconnaître leur identité, protéger aussi leur camp de chasse. C'était un monsieur, je me souviens plus de son nom, là, euh, qui était d'ailleurs assez âgé à l'époque. Et lui, ben, il avait toujours été chassé dans son camp. Euh, il avait une longue tradition. Puis un bonjour, le gouvernement l'a mis à la mort. Il lui a dit, vous n'avez pas le droit de, de venir ici euh, parce qu'il avait, il avait pêché hors saison. Alors, donc, euh, la cause, eux, est partie de là. Et euh, euh, donc, pour documenter, pour remettre... Euh, un rapport devant le juge. J'ai fait euh, plusieurs villages de la côte nord où on a trouvé, entre autres, le, le fameux cimetière Métlétis. Ça n'a pas été très long. Et les gens me l'ont montré et tout ça euh, très facilement, mais ils ne m'ont pas tout le monde parce que c'est quelque chose un peu de secret. Il était comme caché dans les arbres, dans les... Alors donc, euh, mais entretenu quand même, parce que les gens entretiennent la mémoire, mais la mémoire est orale. Donc, j'ai travaillé sur la côte nord et ensuite une autre cause euh, au centre du Saguenay. Où là, j'ai utilisé ce que je vous parlais tout à l'heure, le fait que Peter McCloud, c'était un notable. Tu sais, on arrête de dire que les métis c'est tous des gens euh, ils sont un peu bizarres, là. C'est tout le monde de la société. Puis, je souhaite qu'un jour, on puisse dire, je suis métisse et que les gens disent parfait, comme n'importe quelle autre identité dans l'Est du Canada, Donc, comme c'est le cas où... Euh, et souvent, eux, dans l'Ouest, ils ont l'impression où ils, ils sont contre parce que toutes sortes de raisons, mais en fait, quand on gratte comme il faut, c'est beaucoup encore l'argent. Dire, bien, écoutez, nous, on a des, des subventions, puis si on, les autres en ont, bien, on en aura moins. Hein? C'est comme ça un peu euh, les, les, les réticences. Parce que la réticence, c'est pas sur le fait qu'il qu y a des métisses ou non dans l'Est du Canada, il y en a. Oui, tout le monde le sait. Mais on bloque souvent pour des raisons aussi basses que ça. Euh, l'argent, le, le fait que c'est pas écrit dans les livres d'histoire, puis que... C'est dur de changer un livre d'histoire, vous savez, c'est une nouvelle qui est, qui est figée. Là maintenant, ce n'est plus des prêtres, mais c'est autre chose. Hein. C'est des gens qui vont développer des grandes théories. Maintenant, ben, c'est beaucoup... Euh, ceux qu'on voit comme euh, le professeur d'Halifax, qu'on a vu à l'émission Enquête, je ne sais pas si vous avez écouté ça, c'était ouais, ouais. effrayant Radio-Canada. C'était une émission qui était mal faite au dernier degré. Et puis c'est ça. Alors lui, il, il, il guerrochait ses préjugés contre... Euh, des gens, euh, ils disaient que les, euh, les gens de, étaient d'extrême droite, c'était des communautés d'extrême droite. Je dire, où est-ce que vous êtes rendu Je sais pas. C'est vraiment c'est à partir du multiculturalisme, ils font des théories. Puis, euh, mais pendant ce temps-là, euh, ils détruisent des identités. Moi, je suis d'une formation où les identités, c'est la richesse de l'humanité. Plus il y a des identités qui sont là, puis qui... ça, ça fait partie de la culture. Chaque fois qu'on en perd une, puis, on en perd des identités de différents peuples partout, on le sait. Alors, c'est malheureux, c'est dommage. Alors, on a l'identité des Métis de l'Ouest. Il faudrait avoir l'identité des Métis de l'Est. Et là-dessus, on est, on est pris toujours avec le jugement parlé, Parce que vous savez, en Ontario, euh, il y a un groupe à Sainte-Marie qui, lui, a été reconnu. Et euh, à partir de là, ben, on fait, euh, euh, on nous envoie une dizaine de critères qu'on doit rendre compte. Alors, ça, c'est un élément que j'ai développé aussi, c'est qu'on fait un questionnaire avec les gens qu'on on vérifie les critères. Puis généralement, là, je vais vous dire, on rentre dans les critères, <rire> même en, en forçant pas, puis euh, ils ne retiennent pas plus. Actuellement, là, moi j'en ai fait pour la Côte-Nord, puis on m'a dit, le juge, sur la, il n'a même pas regardé, il a pris le rapport à Benford, puis il a dit, c'est fini, on ne regarde pas, Benford a dit qu'il n'a pas, il n'aura jamais. Alors, pour ça que c'est dommage. Je regrette un peu d'avoir été, euh, mais je n'ai pas pu faire vraiment. Euh, ce n'est pas moi qui dirigeais ce projet-là. Ce n'est pas moi qui avait la... Euh, et euh, on ne peut pas non plus combattre un système tout d'un premier coup. Hein. C'est certain que peut-être euh, après coup, ça va finir par arriver. Mais euh, les critères que, que les Palais ont eu, moi, je pense qu'au Québec, en tout cas, beaucoup de communautés métisses euh, arrive dans les critères. Mais est-ce qu'un jour, on va reconnaître? Là, on peut contester tel aspect de, du critère, tel ça... Moi, je pense qu'on devrait être souple là-dessus. Puis dire, bien, s'il y a quand même un ensemble de conditions, puis la personne a ressent sa communauté, elle ressent son, son héritage métisse, bien, qu'est-ce qu'il qu qu y a de dommage à le reconnaître? Le dommage, c'est de ne pas reconnaître, puis d'amener les gens à dépenser des fortunes, ça coûte cher en un coup. Hein, pour euh, des choses qui... Ils pourraient mettre leur argent dans des, des activités culturelles, dans de la promotion de, de l'identité métisse. Tu ça passe en, en avocats, puis, Souvent en avocats qui ne sont pas euh, passionnés par la cause non plus. Hein. Ouais. Les avocats je, je connaissent la question métisse au Québec. Là. Il n'y en a pas gros. Hein. Il y en a un petit peu, Ils commencent à en avoir. Mais euh, il va se créer une, un intérêt. Même, ils commencent à avoir des universitaires. Je sais qu'il y en a dans l'Outaouais, entre autres, là, euh, Lutterouais québécois, là, où il euh, y a, y a des, des professeurs qui, eux, fouillent l'identité métisse euh, de façon légale. Là. Et Sébastien, ça va avancer. Oui, Sébastien Mallette, euh, Michel Bouchard, et, oui, voilà. euh, Guillaume Marcotte, euh, Marcotte et, euh, Guillaume aussi, Marcotte, euh, voilà. et Étienne Rivard aussi, là, que, ils sont euh, là-dedans et oui. ils font des recherches. Étienne Rivard, lui, est à l'Université Saint-Bonnefesse, Denis Gagnon aussi. Oui, oui ça, Denis, Denis Gagnon, Denis exactement. Gars. C'est sûr qu'eux, ils ont, sont aussi liés aux métisses de l'Ouest. Alors, il y a quand même des divisions. Il faudrait qu'on puisse s'unir un jour et dire, ben, les métisses de l'Est aussi ont droit à la reconnaissance, ont droit à avoir, pas nécessairement des fortunes, ce pas une question d'argent. Moi, bon, je n'ai jamais senti euh, dans mes enquêtes quelqu'un métisse qui va me dire, ben, ça va me donner des avantages financiers. Non. Hein? Pas sérieux. C'est parce que je veux, moi. Je veux, je veux être reconnu comme personne métisse. Oui. Oui. On arrive à la fin de l'émission, puis le euh, dernier mot pour euh, les métiers, ce serait quoi? Ben, avoir beaucoup d'espoir, puis continuer, puis euh, même si vous n'êtes pas reconnu présentement, vous pouvez vous reconnaître, vous, faire votre auto-identification, être fier de ce que vous êtes, participé à des groupes métis, des clans métis, vous intégrer, pas rester isolé, et euh, ça va venir, on ne pas se décourager. Bon. Merci beaucoup, Serge, pour avoir participé à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Merci, le bonjour. Merci.